Ils n'ont encore pas de préjugés, ils n'ont un enfant. C'est encore presque la morale brute, mmh. la morale à l'état brut. On était en train de parler de la chance de ne pas avoir lâché. On n'a pas le choix. Des, des fois, moi, ça frôle le devoir. C'est-à-dire que euh, du moment que j'ai quelque chose que je peux faire, je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Ah ça, absolument. Hein. Ça, je partage avec toi 100%. Je travaille.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 On va à, voir mes à la base c'est donc le partage ouais. tu as démarré avec le partage, le partage oui. pour, pour, pour le partager avec ta fille oui, je ne voilà. l'ai jamais appelé comme ça ouais, mais c'est ça au plus grand nombre aussi. parce qu'elle a démarré avec cette question voilà. finalement on a discuté pour te donner la réponse Exactement. la réponse c'est le partage voilà. <rire> <rire> ah c'est très bien, ouais. c'est toi qui c'est qui l'a fait, c'est toi qui l'a fait, non, non, non, non, non c'est la, la, la surprise, coup, ah non, ça c'est très rigolo, hein. est-ce que vous accepteriez ou pas, Claude, est-ce mmh. que tu voudrais bien dessiner un brigand, et est-ce que Tommy, tu voudrais bien dessiner un foussin